Il fait chaud, il fait chaud. C'est quand même impressionnant. les il est 21h du soir je vais aller voir les frelons on est le 25 on va aller voir ce que ça donne bon, je suis passé voir vite fait cet après midi bon, ils ont chaud, hein. c'est comme nous ils ont chaud allez, je vais mettre le gant on va regarder ça du plus près est-ce qu'on voit un morceau du nid maintenant on voit rien du tout, c'est tout noir mon avis, il est pas gros hein. Le bruit. Ah, tout à l'heure il faisait les ventilateurs voilà bon, il, il fait trop chaud, bon, je pense que ça évolue, ça grandit mais euh, il recouvre pas le trou parce qu'il fait trop chaud donc il n'y a pas besoin de fermer. Il y a une petite ouvrière qui arrive, qui voudrait rentrer mais elle hésite. Vas-y, c'est qui, qui ce gars avec la combi Alors ah. Vas-y. Je t'empêche pas, pas de rentrer chez toi. Il y en a un qui est énervé, il y en a un qui est énervé. Il tourne autour de moi. 3. S'il avait reçu les signales. Il y a un mec qui passe à la vitre. T'es trop peu de trous. pas là. Pas là chez toi. Pas là chez toi. T'as perdu ta maison esta es rama Bon voilà les 5 minutes de vidéo, c'est pas mal pour vous montrer. Allez, dès que je peux, je vous fais suivre tout ça, s'il y a une évolution importante ou pas. Mmh. Allez, à très bientôt les Dédés.